Bonjour, je m'appelle Émeric Lambet et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Lonvie Consulting. Dans cet épisode, nous allons voir ensemble et comprendre un petit peu mieux Lonvie Consulting, le cabinet de diagnostic via l'anthropologie. Animateur de réseau, c'est également un consultant qui vous accompagne dans vos missions de conduite de changement, de transformation d'entreprise et de réorganisation euh, sur les aspects culturels et humains. Notre méthodologie, elle est simple. La méthodologie, elle se repose sur l'anthropologie et elle va étudier les mythes, les symboles, les rituels, les modes de comportement, les habitudes, mais également les modes de pensée automatiques, sociaux et globaux de l'ensemble de vos collaborateurs. Avoir une meilleure compréhension de la culture de l'entreprise, de comprendre quels sont les réels freins au changement, qu'ils soient personnels, professionnels, mais qu'ils soient liés aussi à un attachement culturel de vos collaborateurs, d'une entreprise passée. Éclairage précis de L'onvie Consulting, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour pouvoir être informé et suivre les différents épisodes de L'onvie Consulting TV sur des éléments d'anthropologie et également à vous connecter sur le site de L'onvie Consulting dont l'adresse s'affiche à droite. Et je vous invite donc à vous connecter et à nous donner votre avis sur des éléments d'anthropologie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Lombi Consulting. A bientôt